Bon, bah on est pas mal au niveau des chiffres, là. Comment ça Bah je sais pas, l'épisode précédent a pas mal fonctionné, non Ouais, enfin bon, c'est Walking Dead, quand même, t'enflamme pas, hein. Soit. Faudrait peut-être trouver un truc un peu moins hype, cette fois. Qu'est-ce que tu penses du prisonnier Non, trop vieux. faille alors, dans ce cas-là. Non, trop déprimant. T'es chiant. Fais Game of Thrones Bien, alors Game of Thrones ou le Trône de Fer en français est une série américaine créée par David Benioff et Daniel Weiss. C'est encore une fois une adaptation de roman, cette fois-ci écrit par un mec avec un nom imprononçable correctement quand on est français, j'ai nommé George Raymond Richard Martin. Martin, Martin, bref. Tout comme pour The Walking Dead, l'auteur a joué un rôle important dans le processus créatif de la série en participant activement à l'écriture du scénario, allant jusqu'à lui-même proposer des personnages inédits, comme cette prostituée. Sacré Georges. Enfin, dernière info pour la route, la série est produite et diffusée par la chaîne câblée HBO. Détail au combien non négligeable, car étant donné le nombre de thématiques borderlines abordées et le politiquement correct sévissant sur la plupart des networks aux Etats-Unis, je ne vois vraiment pas comment cela aurait pu en être autrement. À moins que... Avec beaucoup de censure, le premier épisode s'ouvre sur trois cavaliers intrépides partant en expédition dans le Grand Nord. Un territoire pas franchement accueillant pour des raisons évidentes de température, mais principalement parce que la zone est infestée de méchants pas gentils, capables de vous égorger sur un coup de tête. Bref, après que la série ait pris le temps d'installer tous les personnages comme il se doit, elle décide d'en tuer deux, par des trucs un peu chelous... Bon après tout pourquoi pas hein. Encore tout à coup Générique, super cool Encore Oui, mais générique vraiment super cool Le générique a toujours été un moment clé dans une série, dans le sens où normalement ce n'est pas juste un élément décoratif. Un générique doit pouvoir familiariser le spectateur, le faire rentrer dans l'histoire sans trop lui en dévoiler, et si possible de manière suffisamment dynamique et intéressante pour ne pas l'ennuyer au bout de 3 épisodes. Donc faire un bon générique c'est très compliqué. Sur les gros networks américains comme ABC ou CBS, ces petites capsules ont tendance à se raccourcir afin d'économiser du temps pour la publicité, la principale source de revenus de ces médias de masse. Mais si on se tourne du côté des chaînes câblées comme EMC ou HBO par exemple, il est encore possible de profiter de génériques très longs et très esthétiques comme celui de True Detective par exemple que j'aime beaucoup ou encore celui de Tremé fort en représentation et en interprétation. Mais celui-là représente la crème de la crème des génériques de ouf. Je ne sais pas si c'est tant la musique qui reste en tête pendant à peu près 1000 ans, ou si c'est simplement l'esthétisme général du machin qui me plaît le plus, mais ce qui est certain, c'est que ce générique n'est pas cool uniquement parce que c'est stylé. Dire que Game of Thrones est simple, est un mensonge. La série est complexe, c'est indéniable, le spectateur non averti est donc très rapidement perdu, ne serait-ce à cause de la multitude de lieux, de personnages et d'événements qu'elle met en scène. Du coup je pense que ce générique est là pour lui simplifier la tâche, en lui indiquant les nouvelles villes qu'il va pouvoir découvrir dans l'épisode à venir et en lui rappelant par une simple carte les différents éléments de compréhension du monde complexe dans lequel il doit se plonger. Car si l'on doit trouver un but à la série, Game of Thrones c'est pas seulement savoir si votre personnage préféré va mourir, même si c'est un jeu très rigolo. C'est aussi savoir si ce monde en crise menacé de toutes parts va survivre. Et sinon, la suite de l'épisode, quoi Bref, après ce générique de fou, on a compris. Nous nous retrouvons à Winterfell, la plus grosse ville du nord du continent Westeros, où nous faisons la connaissance des Stark, et plus particulièrement des Dart Stark, alias Ned, alias Shanbin, alias Boromir, chef de famille et accessoirement Big Boss de la région. Ce dernier vit la belle vie avec sa femme, ses cinq enfants légitimes et son bâtard Jon Snow, rêvant de rejoindre la Garde de Nuit, un regroupement de marginaux situés près du mur, protégeant le monde civilisé de Westeros, des machins pas cool dont on parlait tout à l'heure. Ça va Bref, un beau jour alors que Ed est en plein cirage d'épée, sa femme vient lui apprendre une terrible nouvelle. Harin, la main du roi mort Ah oh mon dieu... Oui bon jusque là ça vous fait une belle jambe mais si l'on considère que la main du roi est un proche collaborateur du roi et que Ned est un très bon ami du roi, il est fort probable que ce dernier lui demande de reprendre ce poste à responsabilité, désormais vacant. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Quelques jours plus tard le roi débarque à Winterfell, accompagné de quelques Lannister, la famille de sa très chère et tendre épouse. Ce qui nous donne Cersei Lannister, la reine, son frère Jamie Lannister, une sorte de bellâtre qui me fait étrangement penser au prince d'Anchrec, et Tyrion fucking Lannister, alias Peter Dinka alias le nain le plus classe de la Terre méprisé par la plupart des membres de sa famille mais finalement le train de leurs injures roule sur le rail de son indifférence. Bref, alors que tout le monde est en train de faire la teuf à Winterfell de l'autre côté du monde sur le continent Essos des choses se passent aussi. On nous introduit à la famille Targaryen, enfin ceux qui en restent à savoir Viserys et Daenerys seul descendant encore vivant du roi déchu Aerys Targaryen devenu complètement fou à la fin de son règne et violemment démis de ses fonctions quelques années auparavant. Est-ce que vous avez des questions On remarque alors que Junior Targaryen a très envie de récupérer le pouvoir. Du coup, bah idée de génie, il décide de marier sa sœur au chef des deux Traki, un clan de barbares gentils et mignons, afin de récupérer son armée pour venir poutrer de manière gentille et mignonne le pouvoir en place à King's Landing. Et détail au combien rigolo, à son mariage Daenerys reçoit des œufs de dragon. Saisissant comme effet, merci. De retour sur Westeros, on apprend qu'en fait la main du roi aurait été assassinée par les Lannister, ce qui motive Ned Stark à rejoindre King's Landing pour en apprendre un peu plus. Et accessoirement, la femme du roi copule avec son frère. Quoi De retour sur Westeros, on apprend qu'en fait la main du roi aurait été assassinée par les Lannister, ce qui motive Ned Stark à rejoindre King's Landing pour en apprendre un peu plus. non, non, non juste après. Bon, alors par où commencer Honnêtement je sais pas trop, il y aurait tellement de choses à dire ne serait-ce que sur la qualité de tous les acteurs parce que concrètement il n'y a rien à jeter ou encore sur la réalisation qui arrive à adapter de manière suffisamment intelligible une œuvre littéraire hyper dense et ultra complexe. En effet la série, au même titre que le bouquin d'ailleurs, est bourrée à rabord de petits détails. Des petits événements qui à première vue semblent tout à fait anodins mais qui en fait sont essentiels à l'avancée de l'histoire. Le seul petit problème c'est qu'on s'en rend compte trois saisons plus tard. Un exemple comme un autre, la série a souvent été critiquée pour avoir intégré des scènes de fesses ainsi que plein d'autres parties de l'anatomie féminine, au sein de ces épisodes, A tort à raison, le débat est louable, mais c'est pas vraiment le sujet ici. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elles ne sont pas uniquement là pour soulager la rétine du jeune téléspectateur mâle. Elles ont aussi un but précis, et à quelques rares exceptions, ont un impact plus ou moins important sur la trame principale et le jeune téléspectateur mâle. Bref, même si tout ceci donne l'impression que la série nous force à prendre des notes pour espérer un jour cerner un truc dans tout ce bazar, je trouve qu'au contraire cette adaptation s'en sort parfaitement bien, car finalement, une fois le cap des premiers épisodes passé et l'assimilation de la trame principale acquise, la série arrive avec brio à nous faire suivre ses saison après saison, une histoire de plus en plus compliquée. On sent vraiment que tout ceci n'a pas été fait à l'arrache, et que chaque scène a été profondément réfléchie en amont, afin de rendre le tout fluide et suffisamment clair pour ne pas trop larguer le public. Mais en même temps, elle a eu les moyens de le faire. Bon alors je sais que le prix n'est pas forcément gage de qualité, et d'ailleurs quand on regarde un quelconque top 10 des séries les plus chères, on se rend vite compte que, oh mon dieu, mais c'est un fait, la série a coûté cher. Mais attention hein, ne nous méprenons pas, pas un peu cher, hein. non non, très très cher, un peu plus de 60 millions de dollars par saison. Sachant que chacune d'entre elles est divisée en 10 épisodes, pas besoin d'être agrégé de mathématiques pour constater que 6 millions de dollars que ça fait beaucoup. Bon après c'est quand même loin derrière l'Enfer du Pacifique qui est la série la plus chère tout court avec 25 millions de dollars par épisode, mais enfin quand même. Ça fait beaucoup. Et finalement, c'est un peu le seul reproche que j'ai à faire à la série. Non pas qu'elle coûte cher, hein, même si avec tous ces millions ça devient franchement indécent, mais avoir autant de budget donne, à mon sens, le moyen d'être irréprochable d'un point de vue technique en tout cas. Alors je n'ai aucune notion en effets spéciaux et si ça se trouve je vais dire une énorme connerie. Mais la série est à la fois capable du meilleur, avec des plans magnifiques en décors naturels très souvent enrichis par ce que j'appelle naïvement des incrustations numériques super classe. Bah en fait, c'est du compositing. Euh, D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma chaîne, juste... Où on peut encore citer des décors trop chouettes, vachement travaillés, comme ceux de Winterfell, par exemple, qui sont franchement réussis, et à côté de ça, du beaucoup moins bien, avec des fonds verts un peu crado, comme certaines scènes du mur, par exemple. Bon, après, c'est pas non plus... Euh... Voilà, ça reste quand même de l'ordre du détail, et finalement, quand on prend en compte le fait qu'une série, même à gros budget, a beaucoup moins de temps qu'un long-métrage pour sortir, je peux sans problème passer là-dessus. Et puis, de toute façon, je ne peux pas vous montrer d'image de ce que j'avance, car je risquerai de vous spoiler. Bah quoi ah non, non c'est une transition de merde, bravo. Je crois que si Game of Thrones avait un synonyme, le mot spoil conviendrait parfaitement. Bon alors bien évidemment, la série est loin d'être la seule à être touchée par ce fléau des internets. Mais quand on voit que certaines personnes vont jusqu'à éviter les réseaux sociaux dès lors qu'une nouvelle saison commence, il y a quand même de quoi se poser des questions. Même si ça reste très souvent de la mauvaise foi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui ont trouvé que le générique en dévoilé soit disant trop. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas si étonnant que ça. D'abord parce que c'est l'une des séries les plus regardées au monde, donc en soi, ça aide. Mais le phénomène est accentué par une structure narrative vraiment particulière. Rien qu'à voir la scène d'ouverture, on sait déjà qu'on va en chier. Quand on voit que les trois premiers personnages présents à l'écran meurent dans le quart d'heure qui suit, on devine d'avance que le casting va en prendre plein la gueule. Et ce, quelle que soit la popularité de l'acteur ou du personnage qu'il incarne. On peut par exemple mentionner un personnage joué par un acteur super connu et qui... Mais si, tu sais, à la fin de la saison... Non, je sais pas, non. Bref, quoi qu'il en soit, la série est très présente sur le web. Et c'est d'ailleurs loin d'être la seule. Et finalement, si l'on tente de généraliser un petit peu, on peut être tenté de penser que les séries ne sont télévisées que par leur production. Que ce soit par les échanges perpétuels qu'elles opèrent avec le monde du cinéma, ou encore par le fait que de plus en plus de personnes regardent leurs séries préférées sur un écran d'ordinateur. Pour ma part, je n'ai pas regardé de série à la télé depuis la trilogie du samedi. Parce que j'ai pas de télé. Ce qui est quand même un comble, car je sais pas si vous êtes au courant, mais je fais une chronique sur les séries de télé. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à découvrir mon dernier épisode sur Game of Thrones en cliquant juste ici. Bref, du coup, je me suis mis à généraliser tout seul dans mon coin en me disant que de toute façon, plus personne ne regardait de séries sur sa télé, que c'était Asbin, et que finalement, l'expression série télé n'avait plus aucun sens. Mais en fait, euh, non. Et doublement non, en fait. D'abord, parce que même si les 15-30 ans ont tendance à préférer l'ordi au petit écran, le fait est qu'en règle générale, la majorité des gens ont encore une télé et regardent des séries avec. Il paraît même qu'il y a des pubs qui découpent les épisodes. Quelle étrange pratique Ensuite, parce que même si les modes de consommation changent, encourageant certaines plateformes comme Netflix à produire elles-mêmes du contenu, et même si des chaînes comme HBO se mettent à proposer des séries de plus en plus proches de l'esthétisme cinématographique, les séries restent dans la grande majorité des cas de purs produits de la télévision, en utilisant des codes qui lui sont propres. Alors c'est très beau tout ça, mais il y a un truc que je pige pas. Quoi Non, parce que t'as pas de télé Non. T'as pas forcément beaucoup de DVD Non plus, non. Et t'as pas non plus d'abonnement VOD sur Internet Non. Donc est-ce que tu peux m'expliquer comment tu... Oh mon Dieu.